Je me pose la question. Oh, va eh ben, hein bon. lui, lui. de pas de pas, hein Tu dois faire même ça Non, non, non, non, oh, ben, merde, non, c'est oh, non,